Alors, dans une étude sur la restriction calorique et la testostérone, qui s'est étalée sur 7 ans, on a comparé deux groupes d'hommes. Le premier a eu un régime calorique bas, entre 1300 et 2400 calories. Par contre, ils mangeaient hyper sainement. Ils ont été comparés à un autre groupe d'hommes, qui mangeait de façon complètement classique, entre 2150 calories et 3600 calories. Donc, à cause de la restriction calorique, le premier groupe avait des niveaux de testostérone qui pouvaient aller jusqu'à 31 de moins que le deuxième groupe et ça malgré le fait que leur régime soit plus sain donc pour augmenter sa testostérone naturellement il faut manger suffisamment de calories pour entretenir ses besoins voire un léger plus mon conseil, si on prend un peu d'auteur on s'aperçoit que la quantité de calories absorbées est encore plus importante que la qualité des nutriments on parle pour la production de testostérone, hein, je vous parle pas santé là. donc vous vous souvenez, quand je parlais d'homéostasie parce que, dit ainsi, le conseil il pourrait apparaître contradictoire avec celui que j'expliquais, euh, en fait, qu'avoir qu trop de gras, ça diminuait le taux de testostérone à cause des oestradioles. si vous ne vous souvenez pas, regardez les vidéos précédentes. Pour autant, ici, je ne vous dis pas de vous empiffrer, mais qu'il existe un juste milieu de quantité de nourriture absorbée. Si vous en mangez trop, vous ferez trop de gras, et ça va impacter la, testo la testostérone. Et si vous en mangez trop peu, ben, vous serez en déficit calorique trop important, et ça va impacter votre testostérone, d'où l'homéostasie. C'est en partie pour cela qu'il est conseillé lors des prises de masse ou des sèches d'y aller progressivement et de varier l'alimentation avec un excédent ou un déficit calorique d'environ 250 calories semaine. Et encore, je trouve que ça peut être beaucoup. Moralité, ne confondez pas vitesse et précipitation. Avancez lentement, mais sûrement. Sinon, bah le corps compensera à votre désavantage.